c'est le grand maître C'est pour la démonstration de ma portefeuille magique vraiment qui produit Avec moi, mon portefeuille c'est à 100% Bon, pour plus, plus de détails, il suffit seulement de me contacter sur mon WhatsApp De me contacter sur mon WhatsApp Voilà le portefeuille que je suis en train de vous montrer Pas la grâce de la salle feu ça va produire devant vous, vous allez voir donc pour, pour plus de détails, je vous ai dit de, pour plus de détails, je vous ai dit de me contacter sur mon WhatsApp, plus de 229 500, 6 100, 87 115, 12 506 87 75 12. Donc je vais vous faire, et puis ça va produire devant vous, vous allez même voir. Est-ce que vous m'avez bien compris Donc c'est ça. Donc. Est-ce que vous avez bien trouvé Est-ce que vous avez bien trouvé Il n'y a rien dedans. C'est mon travail, c'est ça que je veux. Je veux vous aider à 100%. Vous avez trouvé, il n'y a rien dedans. les productions de la porteuse magique les production de la porteuse magique. Porte magique de la grandeur maintenant Marabou, Spécieux nom Tata Marabou, Tata du voilà je veux vous aider à 100% il suffit seulement de me contacter sur mon WhatsApp 00 229 66 87 15 12. Il suffit seulement de me contacter chez moi WhatsApp. Plus 229 66 87 115 12. Vraiment, vraiment, je suis content si vous avez si vous, à ma... Je suis content avec vous si vous m'avez contacté. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Voilà le production de la portefeuille magique. Ça a produit que les billets de 10 000 francs. Je, je fais pour les billets de 5 000 francs et pour les autres billets euros et dollars. Il suffit seulement de me contacter. Merci.